À la merveille, merveilleux jour, jour moi est pas chant mais brillé. L'entendant tenait dans la boue, Jésus sobre rencontré. rencontrer. la nos amis qui guettent. Mon Dieu bénit les Oh, libre en tristesse on ma vie, restez nom de Jésus Allah, Allah, ô merveilleux ça On a élektante Voilà je suis Je te matin, alléluia T'es tout temps, yo, bien qu'à ménage, 25 acriots, des chouettes mon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 Yeah. Avec ses lunettes Julien ou baldi bon Dieu Pour le gémé Parce que en débit de toute sa ouais, En début de toute sa tendée Et dans le ciel où d'accord aller à la gloire de Dieu Vive l'éternel Bénis-moi mon rocher que le dieu de mon salut soit exalté vive l'éternel béni soit mon rocher que le dieu de mon salut soit exalté béni soit l'éternel des armées qui exerce mes mains au combat mes droits à la bataille ô oh dieu d'amour dieu fort et grand Dieu de toute éternité, Dieu de toute grâce, Dieu fidèle, bon Dieu réel, maintenant, Seigneur, nous bénissons. Maintenant, Jésus-Christ, nous rendons action de grâce. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons, nous exaltons, nous honorons. Nous disons merci pour la faveur, merci pour la compassion, merci pour la vie éternelle ou bon nous. Merci pour que toi avec nous. Merci, mon Dieu fidèle, ou pas de pour condamner nous. Jusqu'à présent, on apprend patience avec nous. Nous bénissons. Mathéon Seigneur, nous venons en présence. Les n'abgardés, Seigneur, est à nous. Nous pas t'adorer, approcher. Mais plus que tes préparations qui t'ont faites. Depuis sous la croix, il a préparation qui a plus que 2000 ans. Et Seigneur, jusqu'à présent, la nettoyer, la chercher, mon monde. Il sang versé à Golgotha, il un sang innocent. Il y a qui a crucifié, Seigneur. Et bien, maintenant, Père d'amour, c'est ça qui fait. Oui, nous sommes capables, nous sommes capables d'adorer. Nous venons. Merci papa chéri parce que oui malgré coup laté à mère l'été dur ou pas loin au délit ou tu es d'accord avancer ou t'es es d'accord ou soif le cri ou soif Seigneur nous t'a pas oui Jésus-Christ au tabac ou mais c'est au bon oui ou souffrance été augmenté. et bien nous dit merci s'il quand ça Jésus-Christ matin nous n'a canon saint S'il peut comme ça Dieu d'amour matin papa nous pasteur Amel la fleur Patapla. ta maman nous sur Esther Patapla. ta pla. Jésus-Christ Simon yo. Oh yo patap encore vivant si sans pas Et bien Seigneur, c'est pendant 100 versets, la passer, les joints Seigneur Dieu et Pasteur Junias, les joindre Pasteur Céline, les joindre Pasteur Blanc et les les joints Seigneur, amen, alléluia tout le corps leadership là, les joindre oh, Jésus-Christ Matthieu et bien qui fait nous capables présenter pour nous adorer pour nous chanter louange, pour vous, Seigneur, nous tout merci pour le cœur d'adoration, nous Merci, Jésus-Christ, pour les musiciens. Merci, Seigneur, pour chaque technicien. Merci, Jésus-Christ, pour chaque Seigneur Dieu. Oh, Papa chéri, non. Accueille-la, Père d'amour. Ou fais-le grâce, Papa chéri, non. Eh bien, puisque, bon sang, coulé. Pour matin, nous tous, ensemble, Jésus-Christ. Pour chanter gloire, pour vous. Pour chanter honneur, pour vous le n'a réalisé. Nous pagés maman que te fait provision ça. Nous pagés papa que te fait provision ça. Mais Même que l'argent provision sa patate bon pour nous le patate réel parce que nous est Seigneur la nous qui sa l'argent fait Comment l'argent détruit moun Comment l'argent éliminé moun mais s'il vous plaît nous vîn autant oh, ton prix ou va kembe l'église à nos grâce ou Seigneur Dieu Avec que perd d'amour au jour le jour pour nous nettoyer pour nous purifier pour nous pour nous laver l'esprit nous non nous qu'on Seigneur plus seigneur puisque jésus christ et pas sous la terre encore même l'autre des sous la terre ou des villes mourir pour nous mais pas sous la terre où a quitté nous où dit où aller où elle préparer en place où dit côté na pillé et bien c'est là où a tout et bien joue nous-mêmes tout seigneur les n'a réaliser nos familles nous sortir les n'a pas réalisé tanté les réaliser pas gens je perdu dans ma nation. Je Perdu, Seigneur, dans prostitution. Je t'ai perdu notre 2, 3, 4 mari moun. Je t'ai perdu, Seigneur, dans la vol, dans la Père d'amour. Et bien, on fait, eh, Seigneur, arrangement pour nous, Père d'amour. Où dit, elle prépare en place pour nous. Et bien, Seigneur, son réalité. Et ça fait, Père d'amour. Matéon, nous venons dans pied. Vous oui, s'il vous plaît. Aidez-nous, Seigneur Dieu, pour nous conserver ça. Salut nous, vous ne conservez ciel, nous ne mon Dieu. Père Saint, aidez-nous, Seigneur. Même le Seigneur, hier, yeah, Chef nous, vous nettoyez nous, vous nous nettoyez les nous, vous nous nettoyez -nous, nous tout -nous, nous -nous nous-mêmes, parce que nous avons 100 trompettes, nous avons 100 trompettes, nous avons 110 trompettes. Eh bien, s'il vous plaît, maintenant, oh Dieu de toute éternité, nous vous demandons s'il vous plaît même le seigneur dieu pas bon pour nous mais grâce de résistance là même là t'a privé nous de manger ou t'as privé nous seigneur dieu de l'argent seigneur mais grâce au seigneur pas jamais de nous nous seconde saint esprit de dieu parce que Père d'amour nous garder à travers le monde seigneur la red seigneur les gade à travers le monde, papa mon Dieu, la reine, Seigneur, et bien Maté ya, plus que, ou t'es monté sous mon qui puis ou descendu dans la vallée, qui puis Seigneur, pour nous capables de la vie, qui peut jamais finir, et bien Seigneur, nous venons demander, t'as pris, aidez-nous Seigneur pour aide nous veiller, aidez-nous Seigneur pour nous violer, dans le dernier temps, Seigneur, Dieu d'amour, Afin que Père d'amour, puisque nous grossons à veillé nous pas d'accord pour les oreilles nous boucher, nous pas d'accord pour les oreilles nous occuper avec à la terre, laisse son trompette là, pour ne pas d'elle, pour ne pas attendre, papa bon Dieu. Non, et bien matin amen, alléluia, nous venons d'autant plus, puisque c'est dans ciel nous voulons aller, plus que nous déjà raté la terre déjà, Seigneur. Les après réalisé si a faire c'est nous a revu dans cette là là pour ta jeune combien monde qui raté la terre et bien Jésus-Christ nous réaliser l'église soit à pleuver camper mais Seigneur nous d'accord oui nous raté la terre mais pas d'accord raté ciel papa mon dieu non nous pas d'accord pour nous raté ciel nous et ça fait n'a veille au jour le jour et ça fait n'a bataille Papa mon Dieu, n'abandonne s'il vous plaît, ne grâce de résistance en dans nous, déverse grâce en dans nous pour ne faire figuer nous dieux, même la power côté n'a pas pied, même les seigneur la tête à renverser, mais nous pas peur parce que nous dit nos pas nous, ou avec nous tous les jours jusqu'à ce que le monde l'en fini et bien personne Les n'a réalisé. Oui, ou réel, ou avec papa nous, dans le monde, dans le pays d'Haïti. Oh, tout côté le passé, avec lui. Eh bien, c'est ça que nous avons espéré. Nous croyons en ce Dieu. Parce que l'ordre, nous avons un à de mais on avons Nous prions, tant de Seigneur, fais ça pour nous. Et nettoyez, Seigneur Dieu, et requête là pour nous. Tout ça, nous avons dit, Seigneur nous dit, ou à nettoyer, ou à purifier. Et Seigneur, il va monter, Seigneur, propre devant nous. Il va retourner en grâce pour nous. Pour nous continuer à adorer. Nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Jésus.